Finalement, on va parler de modèles pour des données de type areal. Et ça, c'est des variables qui sont rattachées à des régions de l'espace qu'on va définir par des polygones. Donc Les variables ne sont pas rattachées à des points par rapport à la dernière partie, mais à des régions. Et ça, c'est un type de données qui est très courant en sciences sociales, en géographie humaine, en épidémiologie notamment, puisque on a des données qui sont rapportées au niveau d'unités administratives du territoire. Mais C'est aussi utile, notamment dans la gestion des ressources naturelles, par exemple, ici au Québec, on a des unités d'aménagement forestier. Donc, s'il si y a des données qui sont rapportées au niveau de ces unités d'aménagement-là, par exemple, qui sont des, des polygones, Donc, on peut en avoir plusieurs ici, qui sont représentés par un code de couleur. Si on a des données qui sont rapportées dans ces différents polygones, on peut supposer que les polygones qui sont plus près l'un de l'autre, vont avoir des variables qui sont corrélées. Comment on peut représenter ces corrélations-là maintenant dans un modèle? première étape, c'est de définir ce qu'on appelle un réseau de voisinage. Parce que plutôt, par exemple, que d'appliquer des méthodes euh, géostatistiques, on pourrait utiliser les centres des polygones et déterminer la distance entre chaque centre des polygones et utiliser la méthode qu'on a vue dans la section précédente. Mais ici, ce n'est pas optimal parce qu'on a vraiment euh, on a des polygones qui ne sont pas des points. Plutôt, on a des polygones qui ont des frontières qui ont des voisins en fonction de ces frontières-là. Donc, quest ce qu'on peut faire, c'est qu'on va définir un réseau. Donc dans ce réseau va être connecté aux régions voisines par un lien. Et on va supposer, pour simplifier le modèle, que les variables sont directement corrélées entre régions voisines seulement. Donc c'est un peu comme un, quand on avait un modèle autorégressif au niveau temporel, qu'on disait la variable autant t plus 1 dépend de la variable temps t. Ici, si, la variable dans une région va dépendre des variables qui sont immédiatement voisines, mais bien sûr, Vu que ces voisins-là dépendent de leurs voisins, donc il va y avoir des corrélations à plus longue distance, mais les corrélations qu'on va modéliser directement sont seulement entre voisins. Aussi, on peut supposer que tous les voisins n'ont pas le même impact. Donc, on peut donner un poids à chaque lien pour varier le niveau de, de corrélation sur ces différents liens. Mathématiquement, on va, on va représenter ça par une matrice de poids, donc W. Donc, WIJ, c'est le poids du lien entre les régions I et J. Par euh, définition, une région n'a pas de lien avec elle-même. Donc, le WII va être 0, donc pour la diagonale de cette matrice-là. Et aussi, une façon simple qu'on veut donner comme exemple, c'est qu'on va assigner des poids binaires. C'est-à-dire, si on a des gens qui sont voisines, leur poids est de 1 pour leur lien. Sinon, c'est de 0. C'est un choix assez courant si on veut simplifier l'assignation des poids pour les liens de, dans le réseau de voisinage. Donc, maintenant, euh, je vous mentionner qu'on peut aussi appliquer ça non seulement à des régions qui sont définies, par exemple, au niveau administratif mais aussi à des données qui seraient définies sur une grille. Donc, si on a placé une grille et qu'on a compté, par exemple, le nombre d'une quantité qui nous intéresse dans chaque cellule de la grille, dans ce cas-là, on peut utiliser les modèles pour les données aériennes. Et chaque cellule, typiquement, va avoir 4 ou 8 cellules voisines, dépendamment si on inclut les diagonales comme voisins ou non. Avant de parler des modèles autorégressifs spatiaux, je voulais présenter un indice qui est important, qui s'appelle l'indice de Moran. Et ça, l'indice de Moran, c'est L'équivalent dans le contexte spatial d'un quotient de toute corrélation. Et je vais vous montrer la, la formule ici, donc l'indice I. Donc, si on s'attarde au terme à droite ici, on a donc une somme sur tous les valeurs de I et J, donc pour tous les paires de région I et J. On a le produit des l'écart de la variable Z à la moyenne pour la région G et pour la région euh, I, divisé. Par quelque chose qui est proportionnel, à une variance ici, ou au carré d'un écart-type. Donc, si on a deux variables et qu'on a le produit de leurs écarts, la moyenne, divisé par le produit des écarts-types, de qui dans ce cas-ci, puisque c'est la même variable, c'est la variance, c'est un coefficient de corrélation. Et ici, on a inclus les poids, donc la somme se fait seulement sur les régions voisines. Et pour normaliser tout ça, donc on a un terme ici qui est le nombre n de, de régions divisé par la somme des poids. Mais ça, ça représente un coefficient de corrélation qui est pondé par les poids. Donc, si les poids sont utilisés de façon binaire, que W est 1 si c'est des voisins et 0 si ce pas des voisins, ça nous donne l'autocorrelation entre la valeur de Z pour les régions voisines qui va varier comme un coefficient de corrélation entre moins 1 et 1. Et ça, puisqu'on connaît la distribution de cet indice I, dans un contexte qu'on n'a pas de corrélation spatiale, on peut l'utiliser pour faire un test d'hypothèse pour voir s'il y a une présence de corrélation spatiale, qu'on puisse ensuite modéliser. Avec un des modèles qu'on va voir par la suite. Aussi, on ne le fait pas dans ce cours-ci, mais l'indice de Moran peut être appliqué aux données ponctuelles, donc de points. Dans ce cas-là, vu que les, chaque paire de points a une certaine distance, on va diviser les paires de points en classes de distance. On peut calculer i pour chaque classe de distance. Donc, pour des points en distance entre 0 et 5, entre 5 et 10, etc. Et dans ce cas-là, on va simplement utiliser les poids pour qui vont être 1 ou 0, si la paire de points est dans cette classe de distance ou non. Et ça, ça permet de faire aussi un autre type de, de corrélogramme. Donc, c'est un peu une alternative au variogramme qu'on a vu dans la section précédente. Mais encore un avantage, c'est plus si on veut tester si la corrélation spatiale est significative dans différentes classes de distance. Donc, maintenant, parlons des modèles d'autogression spatiale ce qui vont, vont être utilisés pour modéliser la dépendance spatiale dans un réseau, comme on vient de définir. Comme dans la section précédente, j'ai représenté un modèle où on a une variable réponse v et des prédicteurs e, encore une fois pour ne pas confondre avec les coordonnées spatiales x et y. Et la partie non expliquée par ces prédicteurs-là a une composante ici qui est totalement aléatoire et indépendante, mais aussi une composante z qui varie spatialement. Donc ici, le z c'est le résidu qui est spatialement collé entre les gens voisines et epsilon c'est un résidu qui est indépendant. Donc, on va s'attarder à modéliser la partie z. Il y a deux types de modèles autorégation qu qu'on peut utiliser. L'autorégation qu'on appelle conditionnelle ou CAR ou l'autorégation simultanée ou SAR. On va commencer par le modèle CR, autorégation conditionnelle. Dans ce modèle-là, ici, on voit, on dit la valeur de Z au point I ou en fait à la région I est distribuée normalement avec une moyenne qui dépend donc de la somme des, pour les autres régions J de Rho, qui est un coefficient de corrélation. WIJ, c'est le poids du lien entre les régions I et J. Et ZJ, donc, c'est la valeur pour, euh, pour la région J. Donc, dans le fond, ça donne une contribution à la moyenne de Z de, de, des autres régions, dépendamment de leur poids. Et si rho, c'est un parallèle de corrélation. Donc, c'est un peu comme notre corrélation spatiale euh, temporelle où la valeur au point T plus 1 avait un terme qui dépendait du, du, du point T, témoin, etc. Et ensuite, on a une, un écart-type pour ZLi et on voit que ça peut dépendre. En fait, ce n'est pas nécessairement le même pour tous les ZD. Si On peut simplifier l'interprétation si ici, si, W est juste une matrice binaire. Donc, dans ce cas-là, c'est zéros s'ils ne sont pas des voisins. Donc, ρ, ça représente le coefficient de corrélation partielle entre régions voisines. Et donc, là, c'est semblable à un modèle autorégressif qu'on avait vu dans le contexte temporel. Où on a un quotient d'équation partielle entre, par exemple, pour un modèle AR1, entre le temps T et le temps T-1. Le modèle d'autorégression simultané maintenant. Donc dans ce cas-ci, c'est un peu différent. La valeur de Z au point I, c'est représentée directement par ici la somme qui donne une contribution pondérée des différents ZJ pour les régions voisines. Encore une fois, on a ρ fois le poids fois ZJ, plus un terme. Qui lui, c'est un résidu indépendant avec un, un écart type euh, constant ici. Donc, encore une fois, c'est un peu comme le modèle autorégressif qu'on avait vu. Une différence avec les modèles spatiaux et les modèles temporels, c'est que dans le cas temporel, la dépendance allait seulement dans une direction. Donc, la variable autant t dépendait de t-1, de t-1, dépendait de t-2, etc. Ici, la dépendance va dans les deux directions. Donc, si la région i dépend de la région j, la région j dépend de la région i aussi pour résoudre ces équations -là. donc il faut résoudre simultanément, et de là le nom, euh, les équations pour les différents euh, ZI, pour les différentes régions, pour voir vraiment quelle est la structure de corrélation qui en résulte. C'est pour ça qu'en fait, ça, semble, ça ressemble beaucoup à la forme du modèle SR et CR, mais ce n'est pas exactement la même chose après qu'on ait résolu euh, toutes les équations pour arriver vraiment à la distribution conjointe de tous les ZI. Et sans aller dans les détails, je mentionnais que Contrairement au modèle CAR, ici, Rho, ce n'est pas exactement égal à une corrélation partielle. Et pour plus de détails sur ces modèles-là et les différences au niveau mathématique, je vais vous référer aux références qui vont être présentées à la fin de cette partie. Pour l'instant, on va supposer donc qu'on a deux types de modèles candidats pour représenter une corrélation spatiale sur un réseau, CAR ou SAR. Et si on veut choisir entre ces deux-là ou choisir en différentes options pour la matrice de poids, on peut ajuster chaque modèle comme on va voir dans la partie pratique et utiliser ici pour les comparer. Un des avantages généralement de ces modèles autorégressifs spatiaux, par rapport à l'approche géostatistique qu'on a vu dans la partie précédente, c'est qu'ici, euh, par exemple, dans le modèle géostatistique, les corrélations sont à une portée globale. C'est-à-dire que n'importe quel deux points sont corrélés dépendamment de leur distance. C'est certain que ça diminue, ça devient négligeable à une grande distance mais le modèle doit tenir compte des corrélations entre chaque paire de points. Ici, on spécifie seulement les corrélations entre régions voisines, et en fait, il y a beaucoup de poids dans la matrice de poids qui vont être zéro. Et ça, ça a pour effet de, de rendre les modèles souvent plus rapides à calculer avec euh, des grands jeux de données. Donc, c'est un avantage quand on peut définir un réseau et définir des poids, justement, qui peuvent être zéro euh, lorsqu'on peut ignorer des corrélations à, entre régions qui ne sont pas voisines. Aussi, je voulais mentionner qu'il existe des, de, des modèles de moyenne mobiles, donc des modèles MA, comme on le vu dans contexte temporel. Ça existe dans le contexte spatial, mais vu que leur application est plus rare, on n'en parle pas ici. Je suggère bon, deux références. D'abord, un article qui est publié dans Ecological Monograph sur spécifiquement l'application des modèles autorégressifs spatiaux aux données écologiques. Donc, Cet article discute un peu plus de la mathématique de ces modèles-là, mais qui demeure accessible pour euh, des écologistes qui sont intéressés dans cet aspect des statistiques spatiales. Finalement, un manuel qui est très complet de Fortin et Del sur l'analyse spatiale pour les écologistes, qui va parler de toutes les techniques qu'on a vues dans ce cours-ci et plus, et donc avec un, un manuel qui donne plusieurs exemples, et c'est vraiment recommandé, encore une fois, pour continuer à faire des analyses spatiales dans un contexte écologique.